Laisse-les tiens, J'ai un ambition à demeurer dans les tant Quand des fois je me suis détourné, cette fois-ci ça commence à me fasciner. J'ai vu tous mes potes abandonnés Je suis un soldat obligé de bosser. Ma casse, ma casse, colle Ça la détermine. Extra bas, soldat, mon tennis. Entre toi les vie yeah, yeah, yeah. Obligé d'avancer yeah, yeah, yeah. Obligé de persévérer Obligé de persévérer yeah, yeah, yeah. Obligé de mêler Obligé de Obligé tout yeah, yeah. Obligé de tout le mal Oh, okay. Matea, Matea, nous, nous, nous, nous, nous, na nous, nous, nous, nous, nous, Na cosa la courage nous, nous, nous, nous, Ocha oh, na modemana yo yeah. Pusana Pusana ah. Nebisomalo Ocha oh, na modemana yo yeah. Oso oh, bunda ponalo Kana so bunda ponambongo uh. Hasta la vista baby I don't wanna fight for nothing Oso oh, bunda ponalo Kana so bunda ponambongo Hasta la vista, baby. Adorant la patte pour la vie. Obligé d'avancer. Yeah. Obligé d'avancer. Yeah, yeah, yeah. Obligé de persévérer. Yeah. Obligé de persévérer. Yeah. Obligé de jouer de mêler. Obligé de tout bawiner. Obligé de tout <tousse> <tittuolli> bawiner. Roger, mon n'a gueule. Les belles c'est Nicolas De Sassou Capachi El Baba Drac Mignon Ear yeah, Master Franck FC Balperdi, Lex et le Manches afro